— Et effectivement, l'abstention, c'est un sujet. La première responsable, moi, je dis que c'est Nathalie Riouet. S'il ah est admis... Oui. Ben bah oui, regardez là-bas. Oui, s'il est admis qu'elle fait la pluie, le beau temps sur cette chaîne, eh bien le soleil euh, qu'elle nous avait annoncé ah oui. et prédit... — alors... Oui, — A bah, inciter les gens à aller à la pêche, à la plage, au Non, non. Il faut reconnaître quand même oui. euh, que vendredi, il me semble qu'elle a terminé... En disant, il va faire beau, mais allez voter. Non, oui, vous un temps dit... idéal pour aller voter. Mais oui, pour sortir les cassettes. Elle a dit ça. Romain, elle dit ça. Elle vous dit, allez voter, puis après elle vous elle dit, il degrés, vous allez à la ah ouais. place. Elle a, ça a dit pire ça, pire mais pire elle n'y croyez pas. Elle n'y croyait <rire> pas. Mauvaise foi, Stade.